Bonjour Alors, quelle est la mode en lunettes En lunettes, allez, on s'attaque aux hommes. Donc, euh, bah, vous avez certainement une petite idée en regardant. Euh, on, se, on revient beaucoup, beaucoup aux montures métal, voire même aux montures rondes. Mais on va regarder un petit peu comment ça se goupille tout ça. Euh, donc, au niveau des formes et des matières, on avait avant beaucoup de montures en plastique, euh, de ce type-là, et euh, qui étaient un peu plus épaisses. et au fur et à mesure des années, on avait agrandi les tailles. On reste toujours sur ce même principe, assez rectangulaire, voire même on rétrécit un peu en largeur pour augmenter la hauteur, tout au moins en termes de proportion. Euh, ça, c'était sur les montures plastiques. On va observer les mêmes formes en monture métal, avec des choses comme ça. Vous voyez Et on voit quand même de plus en plus de montures rondes. Ce que je porte. Toujours sur du fin, vous les avez ici. On ne les voit pas bien, mais bon. On est sur des formes rondes, assez fines, assez rétro. Et moi je trouve ça assez sympa. Maintenant, euh, quelquefois on me dit oh, mais ça ne me va pas, euh, le rond, etc. Non, je pense que ça, ça va à peu près, enfin ça va à tout le monde. Euh, tout au moins en respectant certaines caractéristiques morphologiques euh, au niveau des tailles. C'est juste une histoire d'habitude. On n'a pas encore trop l'habitude de se voir avec, euh, avec ce type de choses. Et comme on est passé du petit rectangulaire au plus grand rectangulaire de l'épée à du fin, des choses comme ça, c'est vrai qu'on n'a on pas l'habitude de se voir avec ce type de choses sur son visage. On voit aussi de plus en plus de montures type pilote, type la ray pilote, qu'on va retrouver évidemment chez ray mais je voulais la montrer aussi euh, chez Armani. Vous voyez qu'on est sur euh, toujours cette, euh, ce double pont, euh, mais enfin en monture fine. Voilà, et eh bien écoutez, on va très bientôt, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les, les grandes tendances en monture femme, et je vous dis à très bientôt chez Atola X.